bonjour peuple congolais, bonjour tous mes frères À place de nos vous aller dans cette émission ou vidéo nous suis venu que vous parler du Congolais et la situation à l'est vous savez, je suis venu à vous dire certains de mes frères pensent peut-être que vous avez différence et la position politique vous avez peut-être été utilisé dans le Congolais même nos idées et nos contributions. Kagame ne va pas s'arrêter. Kagame ne va jamais s'arrêter. Kagame trouve en face de lui un peuple qui n'est pas mobilisé contre lui, un peuple qui n'est pas euh, organisé et un peuple qui est très mal encadré. C'est pourquoi Kagame a train de profiter de l'occasion de nous prendre les territoires. Et si vous ne savez peut-être pas, l'objectif de Kagame, ce n'est pas seulement Soukana Nord Kivu. Si longtemps que notre armée opère de territoire, Kagame va continuer. Et là, je vous parle comme étant un ancien militaire, et je parle aussi par rapport à l'expérience sur terrain. Le Congo a un problème. Le Congo a besoin de leadership il y a dureté. Il y a fermeté, ordre, discipline. Le Congo est en désordre. C'est d'autant que le président Félix ne peut pas comprendre ces choses-là. Même sa bonne volonté. Est il y a une bonne Il y a une a avancé. a toujours la difficulté parce que fondation, il y a ordre la discipline. Personne ne dit qu'il y a une bonne volonté. Mais il y a un effort union sur important ça. Si nous ne nous sommes pas organisés, si nous ne mettons pas l'ordre et la discipline, si nous ne mobilisons, mobilisons pas la population, nous avons contre Kagame. Tout ce qu'il est en train de faire, les avides, pour perdre la Kagame a quoi avancer, a quoi avancer, a quoi avancer, a quoi avancer, et puis à quoi qui s'en Mais voici la solution. Déjà, je pense qu'on est dans l'Est, mais je pense qu'on est dans ouest, na Équateur, dans la région de C'est comme si l'État était dans l'État. C'est une faute à la population, c'est une faute à le gouvernement. Le gouvernement est un cadre. Le gouvernement est une mobilisation. Quand il y, un problème, il y a un problème, le gouvernement est en position il y a mobilisation. Depuis le Président de la République a mobilisé un peuple. Gouverneur n'a pas été Ministre n'a pas été le manque à continuer. Responsable, administrateur territoire, n'a pas été le cas où continuer de mobiliser. Mais, ça, là, là, là, là. Mais Notre pays, petit à petit, c'est la partie où l'on a à l'est, l'aventure, la responsabilité, on a montré le gouvernement. Quand nous demandons par exemple que président à la Dure, ce parce que solution, mais parce que c'est ça la solution. Quand quand il pas la voix de la force. momentum il y a la population, ai, qui ça n'a pris que deux semaines. Mais ce n'est pas la faute de la population. Il y a faute gouvernement. Vous savez, si cela ne dépendait que de moi, au lieu il y a on, est à on a le Monsieur le Président, Tikalana essentiel à Mboka. Congolais, mais il y a une élection -il. il y a un peu de, élection, de tout ce -il. il y a de stopper, de bon -il -il. -il. -il. -il. y a un si vous avez un mot, à avez un mot, un mot, vous avez ce ne nous chaque écueil, chaque Je vous ai dit, j'avais expliqué, ça fait déjà, je pense deux mois passer. L'interview mon assa qui n'a Patricia, la plateau n'a pas de comme tout que je bah on prend un cagac mené à Zolinga Sala. Parce que l'armée la a aussi longtemps que vous de reculer. Quand vous reculer, il faut ça la double effort pour ça la contre-offensive pour mieux récupérer ma camo Kadame sait qu'il ne peut plus compter sur la négociation parce qu'il connaît ta position. Kadame sait qu'il ne peut plus compter sur Motea Malabou Nabiso parce qu'il sait que tout n'a pas ça. Kadame a une seule solution. Soit lui, il vient par la force nous imposer ce qu'il veut pour sa sécurité. Soit nous venons par la force et l'imposer ce que nous voulons pour que nous en avons un Chacun peut prendre toutes les villes. Mais aussi longtemps qu'on aura des leaders qui sont en train de réfléchir au macamouazoïpsa bino, comment il doit changer. La situation de la en Ukraine, par exemple, parce qu'on interdit les balines sur la banane bokaté. Il faut que amboka. en que Sauf na Congo, parce que le volontaire, le bateau est volontaire, il y a des héros qui sont en il y a des qui sont en Montrer à la population que nous sommes en guerre, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Vous ne montrez pas à la population que vous êtes en guerre. Les politiciens, les gens, les gens, les gens, le gens, les gens, les gens, les les gens, les la les gens, n'a pas de les gens, les gens, les gens, les gens, qu'il État d'urgence et de dirigeant, la Congo, Mbimba, faites-le. Kagame a dit dans son interview que yo. Est -à les gens qui ont été c'est-à-dire, ils le savent. Pour les gens qui sont là, ils ont conscience. Tout le monde a raté, M. le Président chef de l'honneur responsabilité et Mboka. président de la République, je pense que nous a déjà informé, Moi, j'ai été contacté ma encore. Mais j'ai été contacté Il contacte quelques Congolais, d'origine à l'Équateur, parce que maman le corps, le le corps sont malinga côté, les bas bah ça c'est qu'ils sont entre eux. Je leur ai je ne même pas plus temps de discuter avec ces gens-là. Mais organisez le peuple, mobilisez le peuple, arrêtez les histoires mettez le peuple ensemble, faites ce qui est juste, Monsieur le Président. Ceux qui ont salaire monté, poser un problème. Au sein de l'armée, ce n'est pas une question de a les infiltrés au sein de l'armée. Écarter les infiltrés au sein de l'armée. Mobiliser... Bon, mobilisation dans le Congo, ils ont un peu à maquiller. Mais mobilisation pour la pratique, il y a peu Exact. Conscientisation pour la mouvement. Oh, ok, population tellement contre Kagame, mais exact. Moi, quelques résistances, dans na est, Mais c'est anormal. C'est comme si partout les arabes C'est vrai que faire, mais ce sont des Congolais Monsieur le Président. Ce sont armé à 150 000 personnels. mobiliser les jeunes par la force convoqués par décret présidentiel, je t'en ai surtout à un diplôme d'État. Vous avez la possibilité à un diplôme d'État. Vous les convoquez tous, en forme ces gens-là. On a logistique, on a une guerre, on a une guerre. On a une guerre qui a été fait. On a une guerre qui a Ce n'est qu'au Congo que je vois, gouvernement toujours en guerre. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne on le fait quand le pays est en paix. Ceux qui doivent garder le pays doivent être dans des conditions normales. Pour l'instant, ils sont obligés de se sacrifier pour la Congo. À mon avis, les jeunes Congolais doivent être obligés de se rallier dans les combats contre Kagame. Une mobilisation nationale, mais organisée le a là organisez-vous dans des groupes paramilitaires là et vigiles. Ils ont ça, les matins. Monsieur le Président, un très beau discours. Il est très... Appel à malheur et à, à conscientisation. Mais qui est en train de le faire, Monsieur le Président Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Parce que s'ils si l'avaient fait, nous n'avons pas de un national. national. Nous n'avons pas de un national. Mais un national, ezaté. à terre. moi parti, ce président lobby, moi deux, trois commentaires ici, mais pas tout, parce responsable du peuple cest dans ma province, dans ma territoire, dans ma localité, dans Congo, il y a un C'est-à-dire qu'il y a un problème. Mais les territoires, 80, plus de 80%. Carrière en Ils vont commencer à exploiter et ils vont progresser encore. Ça, c'est un message aux Congolais. Je sais pas pourquoi, pour le bon dire, il qui ne veut pas se battre pour les Congos a quitté Congo. A son nationalité naïo Moussousou Abdima Ken. Mais tout Congolais doit être derrière le Congo pour sauvegarder le pays.